Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 9 au 15 avril, on continue avec le Bélier, hein euh, le Bélier qui est euh, le signe du mois et le Soleil est en conjonction euh, euh, plus ou moins exacte, ça se sépare mais est toujours là avec euh, Jupiter, hein, votre planète euh, de chance. Donc euh, Jupiter va même rester hein, dans le troisième e décan, du Bélier pendant euh, enfin jusqu'au 16 mai donc euh, si vous voulez vous allez certainement ressentir hein, ces influences de euh, tous hein, euh, les 3e décan hein, en particulier euh, les influences de ce Jupiter euh, du Bélier qui peut être très entreprenant il y a un besoin d'action de compétition une volonté de s'imposer, euh, euh, de dire je suis là, j'existe, euh, ce que je fais est bien, hein. on a toujours besoin un petit peu avec Jupiter de, de se la pousser un peu, hein, de, de, de se dire que ben on est. On a besoin de reconnaissance, hein. donc euh, on, on appelle volontiers euh, les gens à nous faire des compliments, mais sans, peut-être sans s'en rendre compte, hein, sans le vouloir. En tout cas, euh, disons que ça a un côté quand même assez euh, positif euh, et, et que bon, ça va rester un certain temps. Donc vous allez pouvoir certainement développer quelque chose que vous aurez mis en route. Hein. Euh, Jupiter en bélier, il, il vous pousse à mettre des choses sur les rails. Hein. Donc, euh, si vous avez choisi cette date, par exemple, pour euh, pas, sortir quelque chose, ou démarrer un nouveau boulot, ou... Euh, Quoique vous démarriez, vous le démarrez sous des bons aspects. Lion, Sagittaire, Gémeaux et Verseau, c'est vous qui allez le plus profiter de cette conjoncture. Maintenant, il y a des signes qui vont y être sensibles au niveau de la susceptibilité, qui vont peut-être se mettre un petit peu en colère, ce sont les signes cardinaux. Donc évidemment, le, le bélier, ça se passe chez vous, le cancer, la balance et le capricorne, toujours hein, du troisième décan. Essayez de ne pas exagérer hein, euh, les événements, de ne pas les dramatiser. Ça peut être parfois vraiment euh, des choses assez banales, mais avec Jupiter, on leur donne une importance qu'elles n'ont pas. Dans le domaine de votre vie quotidienne et de vos activités, on reparle de Mercure cette semaine, étant donné que elle a ralenti, elle va s'arrêter euh, donc dans le deuxième des camps du taureau et elle va être en conjonction avec Uranus. Alors, comme toute conjonction, euh, il y a des signes qui vont en profiter positivement et des signes qui vont peut-être avoir à s'en plaindre. Alors, au positif, cette conjonction Mercure-Uranus va vous donner 1000 euh, idées à l'heure et alors, comme ça se passe en taureau, ce seront des idées pratiques, des idées euh, qui auront une utilité et même parfois euh, qui seront très innovantes hein, pour trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions euh, à tous les problèmes qui se présentent, hein, quels qu'ils soient, que ce soit des problèmes techniques, même parfois avec Uranus, on est beaucoup hein, dans, le, dans le côté technique, que ce soit euh, un problème euh, euh, je sais pas d'agencement de quelque chose parce que le, le Taureau il aime bien euh, son intérieur il aime bien euh, hein, euh, que les choses soient belles euh, et vous allez peut-être transformer euh, un meuble euh, un objet euh, je sais pas ou, ou repeindre un mur enfin vous serez très content de quelque chose de nouveau hein. il y a de la nouveauté avec euh, Mercure Uranus euh, maintenant, hein, vous pouvez aussi avoir un rendez-vous très excitant, euh, quelque chose qui est prometteur pour du travail ou pour autre chose. Hein. Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc les signes qui vont en profiter euh, positivement euh, de cette conjonction Mercure-Anus en taureau, les cancers, les vierges, les capricornes et les poissons. Hein, vous serez tous bien, euh, disons, cette conjonction va vous regarder avec bienveillance. Maintenant, il y a effectivement un côté un petit peu moins positif à cette euh, conjonction, qui est que euh, d'abord on a tendance à couper la parole aux autres, hein, c'est très uranien, et là Mercure il ne va pas pouvoir euh, prendre le dessus euh, sur Uranus. Hein, euh, disons que. Euh, ou on vous coupera la parole, ou c'est vous qui aurez tendance à couper la parole. Ensuite, bon, certains rendez-vous peuvent être annulés à la dernière minute. Hein. Euh, on est dans l'imprévu avec Uranus. Il peut y avoir aussi, euh, comment dire, un événement euh, tout à fait... Euh, euh, qui va vous déstabiliser, hein. euh, Mercure c'est la pensée, Uranus elle déstabilise, donc euh, bon, euh, et Mercure c'est aussi les informations, hein. donc il peut y avoir des informations déstabilisantes, surtout que la conjoncture, la conjonction va quand même durer hein, euh, pas mal de temps. Enfin attention hein, à votre esprit de contradiction, parce qu'alors franchement, c'est typique d'une conjonction Mercure-Uranus. Les signes donc qui vont être impactés hein, euh, évidemment donc euh, ben, le Taureau hein, ça se passe chez vous le Scorpion parce que c'est opposé et le Verseau et le Lion parce que c'est en carré et que donc hein, il faudra faire avec je vous conseille d'essayer de vous adapter à ce qui se passe de ne pas rechigner ou refuser euh, euh, si on vous fait une offre euh, qui ne vous plaît pas, réfléchissez, hein, prenez le temps. Du côté des sentiments, nous avons Vénus qui change de signe. Elle arrive le 11 en gémeaux, un, un signe extrêmement euh, cérébral, mais qui en même temps euh, célèbre l'adolescence, célèbre euh, tout ce qui est le côté « jeu flirt, amusement, euh, donc, euh, bon, je ne sais pas si le contexte général se prête à tout ça, mais en tout cas, c'est ce dont vous aurez tous envie. Hein, nous avons tous euh, le Gémeaux en nous, euh, donc c'est notre part euh, adolescente. Hein, et euh, Vénus venant euh, caresser euh, cette part adolescente, bon, on aura envie euh, d'un petit peu de légèreté, ce qui est tout à fait normal. Hein. Euh, il faut savoir que... Euh, ce qui pourrait vous faire tomber amoureux, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui vous fera euh, penser. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Vénus en, en gémeaux, elle est très cérébrale. Donc vous aurez besoin de penser euh, l'amour, plus même parfois que de le vivre. Hein. C'est important euh, dans, ces, dans cette période de, de penser à quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui vous occupe la tête. C'est, je veux dire, plus que finalement la compagnie. Bon, alors, si vous avez la compagnie, tant mieux. Mais euh, le, le côté agréable de Vénus en gémeaux, c'est qu'on a quelqu'un qui nous accompagne dans notre tête. Si vous êtes en couple, il y aura vraiment beaucoup plus de complicité que d'habitude. Hein. Euh, disons que vous serez un peu d'accord sur tous les sujets que vous allez aborder euh, avec Vénus, hein on concilie, on, on fait des concessions, des compromis. Et donc finalement, on arrive à s'entendre, à s'accorder euh, euh, sur des sujets qui sont parfois peut-être, euh, euh, comment dire, euh, qui provoquent des disputes dans le couple. Mais là, euh, euh, aucune dispute avec euh, cette Vénus. Quels sont les signes qui vont en profiter le, le plus Bon, euh, les lions, ils en seront très contents les balances aussi, euh, les verseaux et les béliers. Hein. Euh, ces quatre signes n'auront rien à reprocher à Vénus. En revanche, bon, les poissons et les vierges auront peut-être un petit peu de mal, étant donné que Vénus va être en, en dissonance avec Saturne et qu'il va y avoir un côté un petit peu nostalgique. On va se pencher sur le passé, peut-être sur l'adolescence justement, en se disant « Ah, c'était bien à cette époque-là, euh, euh, c'est moins bien maintenant hein. ». Avec Saturne, on se dit toujours que c'est moins bien. Euh, c'est… Un aspect qui va passer très rapidement, donc hein, ne dramatisez rien. Ça va être vraiment euh, deux ou trois jours. Et puis, bon, si vraiment vous avez des émotions euh, qui vous font, euh, qui vous déstabilisent, euh, ben, prenez du recul, euh, parlez-en avec quelqu'un, essayez de vous confier à, à un ami, une amie, et euh, vous verrez, ça passera euh, très rapidement. Gémeaux et Sagittaire, hein, euh, c'est pareil que pour les Vierges et les Poissons, sauf qu'il y a une nuance hein, dans, dans la mesure où Vénus et Pluton hein, seront en harmonie pour vous. Donc euh, je pense que vous allez très vite passer sur sa dissonance avec Saturne hein, et ce côté euh, nostalgie, et que vous allez euh, avoir quelque chose de positif en vous qui va vous pousser hein, à voir euh, les choses de manière constructive. J'espère que vous allez liker et vous abonner si vous avez apprécié euh, cette vidéo. Euh, vous pouvez euh, nous retrouver le mardi soir hein, à 8h euh, pour notre live. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux. N'oubliez hein. pas non plus notre site, c'est l'astro.com. Et puis si vous voulez une consultation, eh bien, vous nous envoyez un mail. Bonne semaine